Pourquoi le design circulaire? Donc, comme on le disait, comme disait Stéphanie, effectivement, si vous êtes avec nous aujourd'hui, c'est que vous devez aussi penser qu'il y a urgence à revoir la façon dont on produit, qui entraîne notamment une surexploitation des ressources naturelles. D'ailleurs, chaque, chaque année, pardon, au moment de l'été, vous devez en entendre parler. On arrive à la date à laquelle on a consommé l'ensemble des ressources produites par la Terre en un an. Donc là, aujourd'hui, en fin d'année, ça fait quelques mois déjà qu'on vit à crédit. Il y a bien sûr beaucoup de conséquences sur cette surexploitation. C'est la disparition notamment des espèces animales et végétales. On en entend aussi beaucoup parler. Plus d'un million d'espèces sont en danger d'extinction. Et donc cette disparition des espèces animales qui s'explique en particulier par la disparition de leur habitat, au-delà des conséquences purement environnementales, mais il y a aussi des conséquences sanitaires, parce que privés de leur habitat, ces animaux se rapprochent de plus en plus de nous et apportent avec elles leur maladie, d'où la situation qu'on vit actuellement. Donc, ça nous touche aussi de près de cette façon-là. Et donc, euh, aujourd'hui en France, on produit 4 tonnes neuf de déchets par habitant. Alors, 4 tonnes neuf, c'est un, euh, voilà, un gros chiffre, mais on a du mal à se dire, mais, mais, mais 4 tonnes neuf, ça représente quoi bah, 4 tonnes neuf, c'est la taille d'un éléphant. Vous voyez un éléphant, ça pèse 4 tonnes neuf. Donc, vous vous dites, bah, voilà, moi, aujourd'hui, euh, bah, en déchets, bah, je peux remplir un éléphant sur toute l'année. C'est quand même énorme. Euh, et après, si on se pose la question, ah, euh, est-ce que combien de tonnes de déchets par habitant produisent les non homo sapiens qui habitent sur cette planète, qui sont quand même aussi une, grande partie, euh, une énorme partie euh, des habitants Eh bah, bien, c'est zéro voilà, et donc ça, tout ça, avec Florence, on a eu une bonne discussion là-dessus. C'est vrai que c'est quelque chose qui interpelle. On se dit, mais comment comment on a pu en arriver là enfin, Qu'est-ce qui s'est passé Pourquoi l'homme génère autant de déchets Et c'est pour ça que euh, on, est sur, euh, on travaille sur le design circulaire. Parce que euh, finalement, aujourd'hui, euh, le design circulaire, euh, bon, alors, à la base, euh, voilà, c'est l'idée, c'est de résoudre ces, ces, ces contraintes. Et notamment... Euh, si on repart de la genèse du design circulaire, il faut savoir que Tim Brown, c'est le, le, le père du design thinking, c'est lui qui a créé cette méthode euh, qui euh, est une méthode en fait, qui se base sur euh, d'abord euh, centrée sur l'humain, à savoir euh, ben, on part du besoin de l'utilisateur pour aller chercher euh, finalement euh, des nouveaux produits, des nouveaux services qui vont répondre à ce besoin dans une contrainte technologique et euh, avec euh, ben, une viabilité business. Et le design circulaire, c'est ça, avec la composante environnement qu'on rajoute. Donc, c'est ce qui permet en fait, euh, voilà, de, de, de créer le concept de design circulaire à la base. Euh, voilà. Parce que, oui, en fait, c'est bien au moment de la conception hein, qu'il faut intégrer l'impact de notre produit sur, sur l'environnement, surtout euh, les déchets et la consommation énergétique qui sont associés à sa, à sa production et à son utilisation parce qu'effectivement, on parle beaucoup de recyclage, mais faire un objet recyclable, ça ne suffit pas. D'une part, parce que vous le savez sûrement, le fait de recycler, ça demande beaucoup d'énergie, de, et d'autre part, parce que qu'une ben, majorité de l'humanité n'a juste pas accès aux, aux filières de, de recyclage. Et donc, c'est comme ça qu'on retrouve des tonnes de déchets dans l'océan, donc des déchets, des déchets de toutes sortes, et surtout beaucoup de déchets plastiques. Et donc, euh, voilà, des, enfin, plastique ou pas, euh, le meilleur déchet, c'est celui, bien sûr, qu'on ne produit pas. Alors, le design circulaire, euh, qu'est-ce que c'est euh, Alors, ce n'est pas facile de donner une, une définition, hein, mais on s'y est, est essayé. Et donc, la définition qu'on vous propose du, du design circulaire, c'est de concevoir des produits ou des services dont chaque composant s'inscrit dans un cycle de vie sans fin qui puisse donc être perpétuellement réutilisé sans perte de qualité et avec la plus faible consommation énergétique possible. Donc là-dedans, il, il y a beaucoup de concepts. Euh, on, va, on va revenir sur certains d'entre eux pendant la, la présentation. Et alors le, le, le design circulaire, ben, ça vient aussi de Tim Brown, hein, le fondateur d'IDEO dont on vient juste de parler qui après avoir proposé le design thinking, propose le design circulaire. Donc lui-même dit que the future of design is circular design et donc il s'est associé avec la fondation Hélène MacArthur et donc on parle de design circulaire et donc dans le cadre de l'économie circulaire il hein, enfin, le, le, y, y a effectivement cette dimension environnementale forte mais c'est aussi une façon de faire des économies, il y a aussi un élément financier parce que L'économie circulaire, d'après les, les, les rapports justement de Mankinze, ça permettrait aux entreprises d'économiser en Europe 240 milliards de dollars par an, juste en réduisant la consommation des matières premières. Donc c'est bien un enjeu environnemental et aussi financier. Voilà, et donc pour comprendre les grands principes du design circulaire. Euh, Aujourd'hui, euh, ce qu'on a posé, euh, c'est que euh, le, le design circulaire se compose de cinq grands euh, euh, principes. Euh, donc, notamment, euh, comprendre les flux circulaires, c'est-à-dire déjà comprendre dans quel environnement s'inscrit, comment, euh, finalement, quel est le, le début du cycle, et quelle est la fin euh, quand je produis des choses, quand je les utilise. Voilà, donc comprendre dans quel écosystème on s'inscrit. S'inspirer de la nature, parce que finalement, ça permet souvent de trouver des pistes d'innovation, de changement, d'amélioration de ce qu'on fait. Concevoir des produits modulaires, donc là, ça veut dire bah, concevoir des produits qu'on puisse réparer, notamment, euh, ou réutiliser. Euh, passer de la possession à l'usage, ça, c'est très intéressant aussi. Ça permet euh, bah, de se dire, bah, finalement, aujourd'hui, j'ai peut-être énormément de choses que je possède chez moi, mais je m'en sers peut-être une journée par an. Donc, comment on fait euh, évoluer ça Et ensuite, ben, rechercher une moindre consommation énergétique. Donc là, je, je, je pense que je n'ai pas besoin de détailler plus euh, cette partie. Euh, donc, comprendre les flux circulaires pour démarrer. Euh, bon, évidemment, comme je disais tout à l'heure, avec, avec euh, l'exemple euh, de, de, de mon éléphant et de mon zéro déchet, dans la nature, en fait finalement, euh, voilà, une feuille, quand elle tombe par terre, elle se décompose euh, et finalement, ça refait des nutriments pour le sol et il n'y a pas de perte, il y a pas de déchets. Peut-être couper les micros. Euh... Ouais. Non, c'est bon. Ouais. bon. <rire> Donc voilà. Euh, et euh, si, euh, du coup, voilà, quand on parle du cycle, quand on parle d'un cycle de vie d'un produit, l'idée c'est de se poser la question finalement. Bon, bah, aujourd'hui, on a cette logique qui est de partir de euh, l'extraction. Euh, on fait du transport, on utilise et en fait après le produit est, et finalement il est jeté en fin de vie. Euh, et donc, la question, c'est finalement, euh, bah, comment je fais pour avoir euh, euh, des produits euh, circulaires qu'on ne jette pas. Donc, euh, aujourd'hui, il y a ce, euh, ce schéma qui existe. Donc là, vous pouvez voir, à la partie gauche, c'est tous les déchets biologiques. Euh, et, euh, et à la partie droite, c'est tout ce qui est plus technique, on va dire. Et euh, finalement, on se demande, mais euh, grâce à ce petit schéma d'Anne MacArthur, qu'est-ce que je peux faire pour que mes produits entrent dans l'économie circulaire et donc finalement, vous pouvez les réutiliser, les partager, les réparer, les recycler, les collecter, les maintenir. Il y a quand même plein de choses, les composter évidemment, mais il y a quand même énormément de choses qu'on peut faire sur chaque produit pour trouver des nouvelles pistes business, parce que c'est ça qui est intéressant justement et qui nous plaît avec Florence dans le côté design circulaire. C'est que derrière tout ça, il y a une logique business, c'est vraiment l'économie circulaire au sens rentable du terme. Donc. Ça, c'est quelque chose qui est important. Et, et donc, aujourd'hui, ce qu'on euh, euh, ce qu voit, c'est qu'on est dans une économie linéaire. On parle beaucoup du recyclage. Alors, le recyclage, c'est bien, mais en même temps, le recyclage, ben, quand vous recyclez, il y a quand même beaucoup de choses que vous, vous générez énormément de déchets parce qu'il euh, faut venir les chercher, il faut les traiter. Par exemple, quand on recycle du papier, c'est énormément d'eau. Et finalement, euh, est-ce que c'est vraiment une cible en soi, le recyclage ben, On se pose la question. Alors que l'économie circulaire, ben, là, on produit quasiment plus de déchets. Et, ah oui. Alors cet exemple qui est très sympa, décovative, euh, qui permet de remplacer les. Euh, comment ça, Florence déjà Les, les euh, renforts d'emballage. Voilà, les renforts d'emballage. Alors les renforts d'emballage, en fait, c'est vous savez, c'est ces choses que souvent vous avez en polysyrène dans vos dans vos cartons. Et le polysyrène, il faut savoir que ça met 50 ans à se détruire. 50 ans, c'est quand même énorme. Quand on sait que c'est un produit qu'on utilise quoi. Alors je vais pas dire, je vais pas dire quelques heures, parce qu'on va dire que peut-être il y a un du stockage et tout. Alors un maximum quelques jours. Donc, on se dit quelques jours versus 50 ans. Voilà, donc cette, cette, cette start-up, ils produisent euh, du renfort d'emballage avec des champignons. Euh, donc, c'est quand même, euh, quand même euh, très chouette. Et mais après, on a un bel exemple de Florent. <rire> ouais, un exemple peut-être plus proche de nous et de vous, c'est ces, ces capsules euh, qui sont de café qui sont biodégradables et compostables. Et donc, je vous ai mis une jolie photo de mon composteur. Euh, à côté, voilà, là, là c'est vraiment un, un, un produit de, de tous les jours et c'est vraiment un produit qui a été conçu euh, ben, en étant centré sur l'utilisateur, hein, parce que le, le design circulaire c'est comme le design thinking, c'est avant tout une solution qui doit être centrée sur l'utilisateur, on, on, on ne part pas, on ne part pas pardon, de la technologie mais bien du besoin utilisateur mais quand on parle de design circulaire aussi, on intègre la dimension écosystème, tout l'environnement le, qu'il y a également autour du produit. Un autre élément important quand on fait du design circulaire, c'est de s'inspirer de la nature. Donc vous avez dû certainement entendre parler du biomimétisme, c'est un terme qu'on utilise, qu'on voit de, de plus en plus, il y a même une, une, une exposition récemment, et donc on, on, on voulait un peu partager des exemples aussi. Le premier, c'est ce TGV, le TGV japonais, le Shinkansen, qui voyait une forme un petit peu originale, donc qui est inspirée de, de la nature. Alors, je ne sais pas si, si vous le connaissez, mais en tout cas, c'est inspiré du Martin Pêcheur. L'histoire de, de ce TGV, c'est un TGV donc, télé japonais qui roule très vite à 300 km/h, sauf que ben, plus un train va vite, plus il fait de bruit. Et En l'occurrence, il dépassait les normes acoustiques, surtout quand il passait les, dans les tunnels, parce que l'air était brutalement comprimé relâché, et relâché. En fait, ça, ça provoquait des, des, des explosions sonores. Et en fait, le, il y a un, un ingénieur ferroviaire qui, se trouve, était aussi passionné de, de biologie, qui a fait le rapprochement avec le Martin-Pêcheur qui parvient, lui, à plonger, on voit le petit dessin en bas, à plonger pour attraper ses proies sans éclaboussures, sans faire de bruit. Et donc, en fait, il, pensait, il a eu l'idée de redesigner le, le TGV et donc avec cette forme très aérodynamique. Et donc, grâce à ça, il n'y a plus d'explosion au passage du TGV dans les, dans les tunnels et surtout, ils ont gagné 15 de consommation d'énergie en moins. Donc, c'est très, très inspirant. Un autre, un autre exemple qu'on aime beaucoup, c'est ce bâtiment Listed Building au Zimbabwe. Donc, vous voyez, il a une forme assez étonnante. Et en fait, pourquoi C'est parce qu'il est inspiré des termitières. Donc, en fait, Listed Building, c'est un centre commercial qui a, qui a la particularité d'abriter un système de ventilation qui est complètement unique avec une régulation qu'on appelle passive de la température et en fait, le, L'architecte a eu l'idée de regarder comment fonctionnaient les termitières et a mis au point une structure de briques et de béton qui absorbe la fraîcheur pendant la nuit et la restitue durant la journée. c'est tellement efficace qu'en fait le bâtiment consomme 90 de moins d'énergie qu'un bâtiment moyen de ce type-là. Donc c'est particulièrement intéressant en l'occurrence dans les pays très chauds. La troisième dimension qu'on voulait partager avec vous, quand on parle de, de faire du design circulaire, c'est le fait de concevoir des produits modulaires. Donc euh, modulaires, vous voyez, hein, qu'on peut, qu peut découper. Donc là, on est vraiment à l'opposé de l'obsolescence programmée. Hein. L'idée, c'est vraiment de trouver une façon de faire durer les produits le plus longtemps possible. Hein. C'est-à-dire d'avoir des produits qui peuvent facilement, dont les pièces peuvent facilement se détacher et se remplacer donc euh, c'est pareil on a, on a des exemples hein. celui qu'on aime bien c'est celui du Fairphone je sais pas si vous en avez entendu parler donc c'est un, un téléphone qui a vraiment été conçu pour durer le plus longtemps possible toutes les pièces sont facilement identifiables et détachables pour pouvoir les remplacer elles ne sont pas du tout collées contrairement à une marque bien connue qu'on utilise euh, donc voilà l'objectif c'est pouvoir l'upgrader euh, le plus facilement possible pour le garder un autre exemple, qui, dans un autre domaine complètement, c'est une entreprise qui, qui s'appelle Steelcase, qui fait du mobilier de bureau et qui s'est transformée il y a quelques années, en fait, complètement revue sa façon de concevoir les, les produits euh, avec l'idée de, en fait, de faire des, des pièces qui soient, euh, des pièces détachées, qui soient très facilement là aussi euh, remplaçables. Alors, les produits, du coup, sont aussi plus faciles à monter et à démonter. C'est aussi un avantage pour, le, pour le, les, les, les consommateurs. Donc ensuite, le, le, le quatrième euh, euh, exemple qu'on veut donner, c'est passer de la possession à l'usage. Euh, bon, là, évidemment, vous allez avoir l'idée euh, tout de suite euh, le plus classique qui est euh, euh, soit par exemple la voiture électrique ou alors le vélo aussi avec les Vélib, euh, mais qui est une vraie tendance parce que maintenant, on a carrément les, les vélos euh, avec la location de longue durée, euh, les vélos électriques. Et puis, on a même des triporteurs. Donc, voilà, c'est une vraie tendance de fond. Euh, on a aussi euh, des, dans euh, tout ce qui est euh, euh, fashion, euh, des, une entreprise qui s'appelle Le Closet qui permet en fait avec un abonnement euh, d'avoir de, des habits qu'on qu réutilise chaque mois, qu'on vous envoie chaque mois et que vous renvoyez. Donc, ça vous permet d'être à la dernière mode tout en étant euh, responsable. Euh, et ensuite, si on part encore plus loin, on va dire euh, dans la, euh, la dématérialisation, euh, on va avoir euh, euh, la musique. Où en fait, avant, on possédait un CD, puis ben maintenant, en fait on a de plus en plus des abonnements à Spotify, à Deezer, à Nico. Donc, on a vraiment ce, ce, ce passage. Et euh, si on, on parle un peu plus de euh, la moindre consommation énergétique, euh, on va avoir là euh, un exemple qui est celui de la Green Station de Unilever, c'est le siège d'Unilever France où là, vous avez, ça a été, je crois, en 2015, le premier bâtiment avec, à, à énergie euh, positive. C'est-à-dire qu'en fait, il produisait plus d'énergie que ce qu'il en consommait grâce à la, euh, de la géothermie et à, à des panneaux solaires. Ils ont 4000 mètres carrés de panneaux solaires sur le toit. Donc, bon, alors ça, c'est un bel exemple, mais on peut se dire, bon, c'est un c'est très gros, euh, c'est voilà, quand même particulier. Il y a un autre exemple que j'aime beaucoup, qui est celui de Mineka. Euh, Mineka, c'est une start-up. Euh, qui euh, réutilise euh, des, euh, euh, en fait, qui démontent quand vous quand vous avez euh, vous, vous changez de bâtiment par exemple, ils vont démonter le sol, les lavabos euh, et en fait ils les stockent et vous pouvez aller ensuite euh, les acheter, euh, les revendre. Euh, donc vous soyez particulier ou professionnel, vous avez vous pouvez aller chez Mineca et euh, cher, aller chercher. Euh, donc là on voit bien, en plus il y a de l'isolant, enfin voilà plein de choses. Ils récupèrent tous ces matériaux. Aujourd'hui la construction c'est 40% des déchets dans le monde. Et C'est vrai que voilà, c'est un bel exemple d'entreprise qui aide à réutiliser les matériaux. Alors, Juste au moment de parler de la consommation d'énergie, on voulait quand même attirer l'attention sur le fait que la digitalisation, on en parlait tout à l'heure avec la musique, la digitalisation de nos services, c'est quand même un vrai sujet. Ce n'est pas forcément la solution. Aujourd'hui, le numérique, ça consomme 10 d'électricité mondiale. Et en fait, c'est l'ensemble, ce n'est pas seulement l'utilisation des équipements qui polluent, c'est toutes les étapes, c'est le moment où on fabrique nos devices avec de plus en plus de métaux rares, c'est le transport du matériel pour aller jusqu'à nous qui fait des émissions de gaz à effet de serre, c'est l'utilisation des outils avec les centres de données qui sont très énergivores, et puis bien sûr c'est la fin de vie aussi avec du matériel qui est souvent pas recyclé, qui est détruit ou enfoui. Si on doit donner quelques repères de consommation, c'est toujours bon à savoir. Une heure de vidéo sur smartphone, c'est l'équivalent d'un réfrigérateur allumé pendant un an. Les mails pro de 100 salariés pendant un an, c'est 13 allers-retours euh, Paris-New York. Donc euh, voilà, c'est beaucoup. Euh, et si le numérique était un pays, il serait le troisième consommateur mondial d'électricité. Et ça ne va pas aller en, en s'arrangeant. Donc euh, voilà, c'était... Pour, pour mettre un petit warning sur le, le fait de digitaliser nos services, il faut, faut trouver des solutions et, et certains s'y collent. Euh, par exemple, cette, cet exemple qu'on aime bien, c'est une société qui s'appelle Carnot Computing qui existe depuis dix ans et qui développe une, une gamme de, de dispositifs de chauffage, donc en l'occurrence des radiateurs et des chaudières, qui exploitent la, la chaleur qui est générée par les ordinateurs et les data centers pour chauffer des logements et des bâtiments professionnels. Donc, c'est particulièrement inspirant. On est vraiment dans le, la dimension circulaire. Et donc, euh, voilà, si on, si on synthétise les grands principes de l'économie circulaire, donc comme on disait, disait, comprendre les flux, s'inspirer de la nature, concevoir des produits modulaires, passer de la possession à l'usage et rechercher une moins consommation énergétique. Bon, très bien. Alors, une fois qu'on s'est dit tout ça, on se dit bah, « c'est super, mais alors moi, qu'est-ce euh, qu que je peux faire avec tout ça ?» À quoi ça me sert le design circulaire bah, En fait, ça sert à beaucoup de choses. D'abord, ça sert à intégrer une dimension durable dans sa réflexion. Bon, ça, c'est un peu, un, peu, un peu évident, mais euh, ça peut aussi servir à incarner sa raison d'être. Aujourd'hui, il y a plein d'entreprises qui travaillent sur la raison d'être. Et donc, euh, du coup, c'est finalement bah, qu'est-ce que ça veut dire euh, Comment moi, je m'inscris dans un écosystème euh, Comment, je, comment euh, ça prend forme euh, faire évoluer l'objectif et les projets de l'organisation, évidemment, prendre en compte son écosystème, on a, ça on en a parlé, créer des entreprises résilientes, alors ça c'est important parce qu'évidemment une entreprise qui a un écosystème, enfin, qui est connectée à son écosystème bah, et qui a un impact positif sur la planète, elle, elle va avoir la préférence de ses clients, elle va avoir un engagement fort de ses collaborateurs euh, et de ses fournisseurs aussi, donc voilà, ça, ça génère de l'engagement. Ensuite, euh, il y a plein de domaines où ça peut s'appliquer, que ce soit du produit, du service ou de l'organisation. Euh, sur la partie produit, euh, ben déjà on peut challenger les, les, fondamentaux, les fondements des produits existants. Vous avez votre gamme de produits qui existent, ben qu'est-ce qu'on qu qu peut améliorer euh, Il y a évidemment tout ce qui est euh, sourcing des matières premières, euh, les flux logistiques, est-ce que c'est réparable, est-ce que ça n'allait pas Donc Il y, y, y, y a tout ça qu'on peut faire avec le design circulaire. Sur la partie service, il y a plein de choses aussi donc bah, comme on disait passer de la, de la location versus la possession, ça c'est déjà un premier point il y a aussi toute la partie Green IT avec comment j'optimise mes data centers. est-ce que je peux mettre en place des démarches d'innovation frugales c'est-à-dire est-ce que j'ai vraiment besoin de cette application est-ce qu'il n'y a pas des façons plus simples moins coûteuses euh, de, de faire les choses euh, donc ça c'est des démarches hein, de, qu'il faut mettre en place dans l'organisation et ensuite euh, quand on parle de l'organisation en tant que telle qu'est-ce que je peux faire en tant qu'entreprise alors là il y a plein de choses euh, comment je peux agir au quotidien bah, sur les dépassants de mes collaborateurs, euh, sur mes locaux. Euh, donc, on l'a vu avec l'exemple de Steelcase, mais euh, avoir du, mo du mobilier recyclé. Euh, euh, Est-ce que j'ai une cantine locale euh, Est-ce que j'ai une machine à grains euh, Est-ce que j'ai pas des gobelets en plastique à ma, à ma fontaine à eau Tout ce qui est investissement green. Et évidemment, après, c'est très important de mesurer et communiquer les gains en interne et en externe. Et en fait, voilà, c'est quand même, il euh, y a beaucoup, beaucoup d'applications qui sont possibles. Et donc sur la partie conception produit, il y a cet exemple qui est très chouette de Caterpillar, où en fait, euh, on se rend compte que enfin, Caterpillar, euh, ils ont créé euh, une, une, une partie remanufacturing, et, euh, et finalement, ils prennent des moteurs, ils les démantèlent complètement, et ils en refondent des nouveaux, avec une garantie. Et aujourd'hui, sur tous les produits qui pourraient, enfin, qu pourraient recycler, il y en a 91% qu'ils arrivent à collecter et donc à recycler. On voulait aussi parler de la mode. Enfin, moi, ça a été mon sujet pendant trois ans et demi. Hein, mais la, la mode, c'est comme une industrie qui est très pointée du doigt parce qu'elle pollue beaucoup. Elle représente environ 2%, 2 des émissions globales de, de gaz à effet de serre. Heureusement, les marques se mobilisent de plus en plus. Donc là, j'ai mis deux exemples un petit peu extrêmes. L'exemple Carole, qui, on va dire, est un débutant sur ce, sur ce sujet, qui a en l'occurrence conçu un seul produit, une doudoune qui est faite à partir de fibres recyclées. Voilà, bon, ce n'est pas forcément un super exemple, mais en l'occurrence, je voulais montrer qu'il y avait des débutants et des, et des marques beaucoup plus avancées. Et celle que j'aime bien, c'est Freitag. Tritec, c'est une, une, une entreprise qui, à la base, euh, s'est montée pour euh, utiliser les bâches de camions, euh, les recycler pour en faire des sacs. Et en fait, ils se sont, les, les, les, les fondateurs se sont penchés sur, euh, sur l'idée de, de chercher un matériau qui serait euh, biodégradable et compostable. Et en fait, ils ont réussi à inventer cette matière de tissu en lin et chanvre pour faire des vêtements qui ensuite sont compostables, c'est-à-dire, comme on le voit, vous pouvez mettre, quand vous avez marre, vous mettez votre pantalon dans, dans, dans le compost et au bout de trois mois, eh ben, il se composte il faut juste récupérer le petit bouton qui sert à, à fermer le pantalon, qui est en métal et qui permettra d'être utilisé pour d'autres vêtements. On est un petit peu aux deux extrêmes. Là. Sur l'approche servicielle, je te laisse ouais, ouais, donc sur la, Oui, sur l'approche servicielle, on a fait l'exemple de Philips, qui est assez euh, intéressant, où en fait, euh, bah, en fait là, vous n'achetez plus des ampoules, vous achetez de l'éclairage, c'est-à-dire que vous avez euh, un nombre de mètres carrés éclairés, <coughs> et Philips bah, vous propose euh, de venir euh, et de vous fournir le service, c'est-à-dire, euh, bah, c'est eux qui s'occupent d'installer, euh, quand ça ne marche pas, de, de venir et de réparer, euh, et évidemment, de recycler, et donc ça a une vertu, c'est notamment que ça lutte contre l'obsolescence programmée parce que, bon, bah, quand ils mettent des lampes et des ampoules et qu'ils disent, bah, tiens, elles doivent durer 5 ans, puis qu'au bout de 2 ans, ils doivent venir les changer, voilà, ça, ça, ça interpelle et donc c'est donc vraiment un, un modèle win-win. Un autre exemple sur le, la, la dimension service, c'est Michelin qui, est en fait, euh maintenant, propose un système d'abonnement. De, de, en fait. il, enfin, il y a deux initiatives complémentaires, on va dire. Elle, elle propose aux transpo, au transporteurs euh, non plus d'acheter les pneus, mais euh, de les louer sous forme d'abonnement kilométrique. Et donc, dans le, dans le service, il y a aussi le fait de euh, fournir en permanence des pneus qui sont en très bon état, parce qu'ils prennent en charge le rechappage des pneus, c'est-à-dire en fait, le, le, le fait de les remettre en bon état. Et concrètement, en fait, l'idée, c'est de recreuser la gomme des, des pneus et donc pour les faire durer plus longtemps. Et donc, bien entendu, il y a un impact intéressant. Ça permet de réduire le nombre de pneus qui sont utilisés et qui seront donc après à recycler ou qu'on retrouvera dans la nature. Donc là, il y a vraiment une dimension aussi de service. Et si on parle de l'organisation, euh, il y a ce très bel exemple de la CAMIF. Alors, pour ceux qui. Bon, il y a peut-être plein de gens qui connaissent la CAMIF. Euh, la CAMIF, ça a été créé il y a 70 ans. C'est le la redoute du meuble. Et ils ont lancé en 2017 une nouvelle approche. Ils travaillent sur l'aménagement local et durable de la maison. Et ils ont une très belle approche, notamment de l'organisation, puisqu'en fait, ils ont mis un collège de, de collaborateurs qui doit suivre le budget collaboratif qui est co-construit avec les salariés. Et je vous invite à aller voir parce que c'est vraiment super ce qu'ils font. Donc voilà, ça, c'est un très bel exemple d'impulsion de, de, de, aussi sur l'organisation au-delà de juste le, le produit, même s'il si y, y a aussi le produit sur cet exemple. Et donc, en fait… Ce qu'on qu a fait là, c'est que c'était une introduction au design circulaire et ça s'applique à toutes les étapes de votre stratégie. Ça, comme on disait, ça va de définir sa raison d'être, créer des nouveaux produits, des nouvelles offres à impact positif et créer de la valeur avec son écosystème. Ça, ça englobe vraiment tout ça. Donc Florence, si et donc, veux... pour aller plus loin, effectivement, là, là comme on disait, c'était vraiment une introduction pour expliquer ce, ce qu'est le design circulaire, mais... Si, vous, si ça vous intéresse de, de creuser et justement de, ben, de voir un peu plus concrètement ce qu'on peut en faire. On a, on a des webinaires thématiques pour découvrir concrètement les outils, euh, mais on fait aussi des formations de design circulaire. Et bien sûr, on fait de l'accompagnement sur mesure pour les, les projets d'entreprise. Et donc là, c'est à vous de jouer, on a envie de dire, euh, voilà, de, de, de donner la bonne parole autour de vous pour parler du design circulaire et puis de prendre en charge ben, peut-être des, des, des projets.